Bienvenue dans cette vidéo sur l'eurodatage redatage dans LibreOffice Le redatage consiste à associer une date et une heure à une saisie. Par exemple, nous saisissons une valeur et nous voulons mémoriser quand a été faite la saisie. Nous allons voir pour cela trois techniques. La première solution est d'utiliser les raccourcis clavier. CTRL, insère la date. CTRL, majuscule, point, virgule, insère l'heure. Si vous faites successivement les deux raccourcis, contrôle point virgule puis CTRL majuscule point virgule, vous avez l'information complète. Je vais formater ma plage de redatage de manière à afficher également les secondes pour obtenir un résultat plus précis. La deuxième technique va consister à afficher une liste déroulante fondée sur plage de cellules et la fonction maintenant. Cette fonction affiche le jour et l'heure, mais par défaut, sous forme numérique. Nous allons donc compléter notre fonction par la fonction texte qui va présenter le résultat dans un format qui nous convient, par exemple jour mois, année, heure, minute, seconde. Cette fois, nous obtenons bien ce que nous voulons. L'inconvénient, bien sûr, est que la, le redatage n'est toujours pas automatique. Nous allons voir maintenant comment procéder à l'aide d'une fonction. Nous allons vérifier si la cellule a été saisie. Si elle est vide, eh bien on ne veut pas de redatage. En revanche, si on a saisi quelque chose, on veut un redatage. Mais nous allons tester si B2 contient elle-même quelque chose, c'est-à-dire est-ce qu'il y a déjà un eurodatage Si la cellule est vide à ce moment-là, il faut afficher l'eurodatage. Donc maintenant. Et si la cellule n'est pas vide, il y a déjà un eurodatage, eh bien, on veut récupérer cet eurodatage. nous obtenons une erreur 522. En effet, nous avons généré ce que l'on appelle une référence circulaire. Une cellule fait référence à elle-même dans un calcul. C'est le serpent qui se mord la queue. Une recherche dans l'aide nous indique qu'effectivement, nous faisons une référence circulaire et la solution est de passer par cette option. Si nous faisons Outils, Options, LibreOffice, calc, Calcul, nous pouvons cocher Itération. Et à ce moment-là, nous n'avons plus d'erreur. Nous pouvons je vais copier ma formule vers le bas. Nous constatons que, si la cellule d'à côté est vide, nous gardons la plage au redatage vide. En revanche, s'il y a quelque chose dans la cellule, à ce moment-là, nous testons. Est-ce que la cellule elle-même contient déjà quelque chose, sinon, par exemple, dans le cas d'une saisie Pour l'instant c'est vide, donc la cellule est vide, et eh bien nous voulons le résultat de maintenant. En revanche, lors du recalcul, par exemple, données calculées, recalculer que se passe-t-il A5 n'est pas vide, donc je teste. Est-ce que B5 contient quelque chose Oui, donc je ne recalcule pas maintenant, je garde le contenu précédent, B5. Encore une fois, ceci ne fonctionne que si calque est paramétré de manière générale pour autoriser les itérations. Il serait bien sûr possible de protéger la plage de calcul et ceci est expliqué dans une autre vidéo.